Salutations, ici Davy, donc aujourd'hui je voulais vous montrer la procédure pour créer un site internet, donc n'importe quel site internet, que ce soit une e-boutique, un blog, un site membre ou n'importe quel autre site. Euh, donc je suis en train de créer un site internet pour moi-même, pour mon entreprise, donc euh, qui sera euh, la marque principale de mon site internet. Donc je vais vous montrer un petit peu euh, l'évolution, la marche à suivre, les différentes procédures que j'ai suivies et comment je vais m'y prendre pour mettre ce site en place. J'en profite aussi que je me suis installé à un nouveau studio pour faire un petit test. Euh, donc je vous mettrai des photos sur la page Facebook pour vous montrer ce que ça donne. Donc, Bref, Alors, la procédure pour créer un site internet, ce que j'utilise, je commence tout d'abord par faire une liste des besoins. Donc, Plus techniquement, on appelle ça le cahier des charges. Donc, vous pouvez trouver des exemples de cahiers des charges sur internet. Pour des sites qui ne sont pas très, euh, très évolués techniquement, par exemple comme un blog ou alors un site vitrine, vous n'avez pas forcément besoin de faire un cahier des charges trop étoffé. Euh, moi, ce que je fais, c'est simplement de faire une petite liste des besoins. Donc, je prends un stylo, un papier en, en notant les différents besoins que j'ai. Euh, par exemple, euh, sur la page d'accueil, voilà un formulaire de capture, un forum, un, un support client, une page pour lister les différents services, les différents produits, etc. Donc voilà, vous listez tous les besoins que vous avez en tête. Euh, pour l'instant, cette liste, elle pourra continuer à s'étoffer au fur et à mesure que vous avancez. Ensuite, deuxièmement, euh, ce que je fais, c'est que je, Alors, j'ai une méthode un petit peu spéciale, c'est que je, je, je prends une liste de 9 sites internet. Je vous dirai pourquoi 9 juste après. 9 sites internet qui me plaisent, qui ont une page d'accueil, qui ont un design qui, m, qui me plaît. Et euh, j'imprime ces différents sites internet. Donc là, j'ai les 9 pages en face de moi. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, par exemple, euh, celle-ci. Voilà, c'est la page d'accueil du site Mixergy, qui est un site que j'aime bien, avec certaines fonctionnalités qui me plaisent. Donc, J'ai trouvé que la page d'accueil était assez, assez belle au niveau ergonomique, au niveau du design. Certaines fonctionnalités, certains encarts également qui me plaisent. Donc voilà, Je prends 9 sites internet comme ça, et l'idée d'en avoir neuf et de ne pas en avoir 8 ou 10, c'est de pouvoir exposer les neuf devant moi et avoir une vision globale des différents sites internet. Et donc ce que je vais faire ensuite avec ces sites internet, c'est que je vais créer une maquette sur papier. Donc je vais piocher les différents éléments qui me plaisent, les différents, euh, les différents encarts, les différents onglets, euh, les, spécifi les spécificités de, au niveau du design, et je vais en créer une maquette papier. Alors voilà, je suis probablement le seul à comprendre cette maquette, mais bon, pas, pas l important. L important que ce n'est pas l'important. L'important, c'est que ce soit vous qui puissiez comprendre cette maquette, que vous puissiez avoir une vision globale de ce que vous voulez faire. Alors l'idée c'est pas de prendre un petit bout d'un site ici, un petit bout d'un site là, un petit bout d'un site là et ensuite d'en faire un site internet, non pas du tout. L'idée c'est simplement de vous inspirer au niveau ergonomique, au niveau graphique pour mettre en place vos besoins et les différentes fonctionnalités dont vous avez besoin. Et ça peut par exemple vous donner de l'inspiration pour, euh, voilà, pour le design de, je sais pas, des encarts, des boutons, du menu, etc. Donc voilà, j'ai toujours une petite maquette pour avoir une vision globale de la page d'accueil, et aussi des différentes pages. Je ne fais pas que la page d'accueil, il y a la page, par exemple ici, il y avait la page à propos, la page formation, la page téléchargement, la page forum, la page support, etc. Ensuite, euh, l'idée, c'est de mettre cette maquette au propre. Parce que voilà, vous avez un résultat comme ça. Si vous donnez ça à un designer ou à un programmeur, euh, il ne va pas vraiment comprendre vos, vos idées. Donc l'idée, c'est d'avoir un design au propre. Donc soit vous avez un petit peu de connaissances euh, en graphisme. Pas besoin d'énormément de connaissances, mais simplement d'avoir Photoshop ou Gimp. Ensuite, vous prenez ces différents imprimés écrans voilà que vous avez euh, que vous avez imprimé, vous prenez ces feuilles et vous copiez-collez différents éléments pour en faire euh, une espèce de maquette, euh, une espèce de montage euh, virtuel. Donc, vous prenez par exemple le logo, vous le mettez en haut à gauche, vous mettez votre menu. Et euh, bon, l'idée, c'est pas que ce soit un design définitif, hein, bien évidemment. L'idée, c'est d'avoir une maquette, d'avoir les différents éléments. Euh, à un endroit d'une page euh, d'avoir quelques idées ergonomiques également donc d'avoir simplement cette maquette au propre pour que n'importe quel programmeur ou designer puisse la comprendre si vous n'avez aucune connaissance en graphisme ce n'est pas vraiment la connaissance c'est simplement du copier-coller vous prenez des images vous, vous découpez certains éléments vous faites du copier-coller pour avoir votre maquette au final si vous n'avez vraiment aucune connaissance il y a une application qui s'appelle Mockup je vais vous donner le lien sur, euh, sur cette vidéo et vous avez différents éléments que vous pouvez simplement glisser déposer. Vous avez par exemple en carte d'inscription, vous avez par exemple euh, menu, vous avez par exemple logo, vous prenez, vous glissez et vous créez comme ça votre, euh, votre maquette, votre montage et vous aurez un montage propre que vous pourrez montrer à un designer ou un programmeur plus tard. Ensuite, cinquièmement, euh, ce que je fais, c'est que je choisis ma solution technique. Donc dans certains cas. Vous allez avoir, euh, pour une e-boutique, vous allez avoir à choisir soit entre euh, partir de zéro, ce que je ne vous recommande pas, soit utiliser ce qu'on appelle un CMS, donc un Content Management System en anglais, un service de management de contenu, comme euh, WordPress pour euh, un blog, comme PrestaShop pour une e-boutique, comme euh, Magento pour une e-boutique, euh, voilà, ou, ou autre type d'outils qui vous permettent de créer du contenu. Donc je choisis la solution technique et je l'installe euh, pour la plupart du temps pour des sites de contenu, donc, par exemple celui-ci c'est un site euh, de contenu espace membre, site vitrine. Donc la solution technique ce sera Wordpress. Donc j'installe le Wordpress ou alors je le fais installer, hein, c'est une installation qui se fait en 5 minutes, vous avez des tutoriels sur Youtube si vous ne savez pas faire. Ensuite sixièmement je choisis un thème, donc par rapport à mes besoins, donc là c'est ici toute l'importance d'avoir fait une liste de besoins auparavant. Je reprends ma liste de besoins et je choisis un thème qui correspond, qui, qui me permettra d'adapter ma liste des besoins. Donc ici, pour choisir mon thème, en général, je me rends sur la plateforme Thème Forest. Euh, je vous mettrai aussi le lien sur cette vidéo. Il y a énormément de thèmes. Vous avez tout ce qu'il faut pour, euh, pour avoir un thème professionnel. Euh, vous parcourez les thèmes. N'hésitez pas à prendre du temps à parcourir, comparer les différentes solutions pour avoir vraiment une solution qui techniquement vous correspond sans non plus tomber dans l'usine à gaz ou le sapin de Noël. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps ou alors à faire appel à un professionnel pour faire le choix, pour faire un choix de, de, de thème. <rire> Ensuite, une fois que j'ai fait le thème, je prends un peu de temps personnellement pour tester la solution technique. Donc pour WordPress, de, de, dans mon cas, il n'y a pas de problème, je sais l'utiliser. Mais par exemple le thème, chaque thème a ses spécificités. Donc, l'idée de tester vous-même le thème, c'est de connaître les différentes contraintes, les différentes limites, les différentes possibilités du thème. Et une fois que vous connaissez tout ça, ben ce sera plus facile de dire à votre designer ou à votre programmeur, voilà, je veux faire telle ou telle fonctionnalité, je veux installer telle ou telle chose parce que vous saurez ce qui peut être fait, ce qui ne peut, ce qui, ce qui ne peut pas être fait et ce qui, doit être, ce qui doit être personnalisé, ce qui doit être customisé. Donc, je teste toujours la solution, je prends le temps de lire la notice pour savoir ce qui peut être fait, ce qui, ce qui ne peut pas être fait. Et ensuite, huitièmement, euh, je m'occupe de créer tout ce qui est éléments graphiques. Donc, ce n'est pas moi qui le fais, mais je liste tous les éléments dont j'ai besoin. Donc, je reprends ici ma maquette, donc la maquette sur ordinateur, puisque celle-là, c'est le, le, le brouillon en quelque sorte. Je reprends ma maquette et je regarde. Donc, ici, j'ai un slider. Ici, j'ai un slider. Dans ce slider, j'ai une photo de moi. Donc, j'ai besoin d'une photo de moi. Ici, en haut à gauche, j'ai un logo. Donc, j'ai besoin d'un logo. Euh, ici, j'ai une citation, j'ai besoin d'une citation et d'une bulle de citation. Ici, juste, juste en dessous, j'ai une vignette de trois de mes formations. Donc, j'ai besoin d'une vignette, deux vignettes, trois vignettes de mes formations. En dessous, j'ai deux témoignages, j'ai besoin de deux témoignages. Donc, ça me fait déjà sept éléments. Ici, j'ai besoin des mentions médias. Donc, j'ai besoin des mentions médias, d'un collage. Donc, ça fait huit éléments, etc., etc. Jusqu'à lister tous les éléments que vous avez besoin de votre site internet. Ensuite, vous séparez les différents éléments qui, sont, euh, qui dépendent de vous et les différents éléments qui dépendent de quelqu'un d'autre, comme d'un designer ou d'un programmeur. Euh, par exemple, une photo de moi, je ne peux pas aller voir un designer et dire « voilà, j'ai besoin d'une photo de moi, il faut que je me débrouille pour trouver une photo de moi » ou alors pour demander à un photographe de me prendre une photo. Donc ça, c'est un élément qui dépend de moi. Par contre, euh, les vignettes... Euh, je peux très bien euh, lister tout ça et demander à mon designer « voilà, j'ai besoin d'une vignette voilà, » et pour chaque élément dire les spécificités de, de, de, des, des éléments graphiques dont j'ai besoin. Vous pouvez éventuellement faire appel à un seul et même designer pour faire tout ça. Donc voilà, vous listez les différents éléments dont vous avez besoin, euh, vous lui donnez votre maquette et vous dites « voilà, j'ai besoin de tout ça ». Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir pour le moment, dans certains cas vous pouvez le faire mais ce n'est pas nécessaire, d'avoir un design global, de faire sous-traiter un design global, mais simplement le design des différents éléments dont vous allez avoir besoin. Ensuite, une fois que vous avez réuni ces éléments, ça va vous prendre un petit peu de temps, parce que vous allez avoir énormément d'éléments, vous allez voir, et vous allez euh, dépendre d'un designer qui euh, ne va pas vous donner tout en même temps, Voilà, il faut du temps pour tout faire, et vous-même, pour réunir tous les éléments, vous allez, besoin, vous allez avoir besoin d'un peu de temps. Donc, vous avez à avoir tous ces éléments et ensuite, la dernière étape, c'est d'avoir un programmeur qui me permette d'installer ces différents éléments, donc de réunir tout ça. Donc, ce programmeur, il va vous installer, vous pouvez le faire vous-même aussi, il y a des thèmes qui possèdent des page builders, donc des constructeurs de pages qui vous permettent de faire des copier-coller et qui vous permettent aussi de construire des sites internet par rapport à des shortcodes, vous installez des codes sur votre site internet et vous mettez les différents éléments, donc ça, ça dépend des fonctionnalités de votre thème également. Mais euh, voilà, vous pouvez le faire vous-même si vous voulez, mais vous, ça ne coûte pas très cher de le faire sous-traiter, donc autant le faire. Euh, et une fois que vous avez fait ça, ben vous vous, vous, prenez, euh, vous avez besoin d'une solution personnalisée, euh, parce que votre thème, il y aura peut-être quelqu'un d'autre sur Internet qui va l'avoir, et vous avez besoin qu'il soit euh, adapté à votre image, adapté à vos couleurs, adapté à votre univers. Donc moi j'appelle ça l'univers, tous les éléments graphiques comme le logo, les, les couleurs, l'ergonomie, euh, le, euh, les contours, etc., tout ça, j'appelle ça l'univers. Donc, il faut vraiment un site qui corresponde à votre univers, donc qui, qui respecte vos valeurs, qui représente vos valeurs, vos, vos, votre mission, etc. Donc, c'est important aussi d'avoir un designer à la fin pour personnaliser tout ça. Vous avez votre thème et vous lui dites, voilà, il me faut euh, une solution personnalisée. Donc, par exemple, ces couleurs, je veux telle ou telle, telle couleur ici, si je veux que ça, ce soit un peu plus petit. Je veux que cet élément soit un petit peu plus discret. Je voudrais que ces contours soient carrés au lieu d'être ronds, etc., etc. Donc vous adaptez votre thème déjà existant à vos couleurs, à votre univers, à, votre, à vos valeurs. Donc pour faire ça, il y a une petite spécificité technique euh, à prendre en compte. C'est d'installer un thème enfant, parce que sinon vous allez modifier directement votre thème et à la prochaine mise à jour, tout va disparaître. Donc vous précisez, en général les designers le savent, hein, mais n'hésitez pas à le préciser quand même, d'installer un thème enfant pour les modifications. Donc ça, vous le précisez, c'est une spécificité technique. Donc voilà en gros les neuf étapes que, que je suis pour mon site internet. Donc il y a évidemment d'autres euh, éléments, mais bon, c'était pour vous montrer les, gros, les grosses lignes. Euh, je vous montrerai un petit peu, vous pouvez suivre l'évolution si vous voulez sur euh, devinetwork.com. Euh, vous verrez un petit peu comment ça évolue, les différentes, le résultat des différentes étapes et euh, vous pourrez éventuellement reproduire la même chose pour vos sites internet. C'est très très très important d'avoir un site internet professionnel parce que le site internet c'est ce qui va vous représenter sur internet, c'est votre image, c'est vos valeurs, c'est ce que les gens vont penser de vous, et ça vous permet également de communiquer. Si vous communiquez sur un site internet qui est moche, bah le, le reste du message, même si le message est bon, le reste du message, le reste du message euh, va avoir beaucoup moins de poids que sur un site internet professionnel et qui vous représente. Donc c'est vraiment pour moi, c'est très important d'avoir un, un site internet avec un design professionnel. Donc voilà la procédure que je suis. N'hésitez pas à prendre les éléments qui vous intéressent et à reproduire ça pour votre activité. Euh, Donnez-moi vos différents retours en commentaire si, si vous avez déjà la procédure que vous suivez actuellement, si vous avez déjà suivi euh, certains de ces conseils. Et euh, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.